Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma nouvelle acquisition, une table anti-gravité multifonction. Alors, vous voyez, vous avez une table et puis vous avez également une 16 romaine. Alors, je vais vous montrer comment on s'installe. Alors, tout d'abord, vous fixez vos pieds dans euh, cette, euh, ce système qui est parfaitement euh, ergonomique. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut y aller, mais vraiment... En douceur hein, ne serait ce que voilà pour mettre en décompression même légère pour les débutants alors tout d'abord on met les bras en arrière pour vraiment faire démarrer le mouvement en douceur alors vous contrôlez en permanence il suffit d'avoir bien réglé en fonction de votre taille là je suis toujours en pression à zéro là je suis toujours en compression parce que même à l'horizontale il y a une compression et dès que nous dépassons 6 degrés moins six degrés on on commence à sentir une libération au niveau des tensions installées au niveau lombaire, au niveau dorsal, au niveau cervical. Et en même temps, vous sentez que ça commence à tirer sur les chevilles. Alors, vous pouvez faire des petits mouvements de balancier. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Voilà, c'est une entrée en matière tout en douceur. Voilà, compression, des... voilà, on revient à zéro, voilà... On repart tout doucement, on décompresse, et puis petit à petit, on augmente l'angle. On arrive là pratiquement à 45 degrés. Alors, on peut bloquer avec les coudes ou on met une sangle pour limiter, hein, pour ceux qui ont peur de se mettre à la verticale, pour limiter l'amplitude. Voilà, alors, après, eh bien, on y va tranquillement, tranquillement jusqu'à 90. Voilà, et là, vraiment, on sent que le corps se détend totalement. Voilà, ça tire vraiment beaucoup sur les, sur les chevilles. Ça décompresse également les genoux, ça décompresse également les hanches, ça décompresse également les sacroiliacs. En fait, cette posture, c'est la posture du « aïe ». Vous savez, c'est cet animal d'Amazonie qui se suspend par, par les pattes arrière, qui a la tête en bas. Et c'est une des seules euh, espèces animales qui ne connaît pas l'arthrose due à la compression de la verticalité. Voilà, alors on continue. Alors ce qu'on peut faire, c'est des mouvements maintenant pour les abdominaux. Donc sur le côté, on s'incline sur le côté, on fait travailler euh, les, notamment les transverses, les obliques. Voilà. On décompresse, on revient un petit peu à 45, voilà, pour libérer un peu les chevilles. Voilà. On revient à la verticale on fait de l'extension complète au niveau, de, au niveau de, des lombaires voilà on s'étire toujours et on fait travailler les côtés et on va faire la rotation alors la rotation est extraordinaire parce que c'est une rotation en décompression vous libérez complètement la pression au niveau des articulaires postérieurs et au niveau des disques donc c'est une sensation de liberté absolument extraordinaire. Quand vos vertèbres craquaient en, en position debout, eh bien là vous n'entendez aucun craquement, parce qu'il n'y a aucune compression, au contraire, il y a une libération. Voilà, d'un côté et de l'autre. Maintenant je vais vous montrer ce que je fais au niveau de la tête. Donc Extension, flexion, euh, donc en position euh, debout, eh bien euh, évidemment, euh, vous entendez des craquements que vous n'entendez plus dans cette position alors ne vous inquiétez pas de, de visage un peu cramoisi c'est tout à fait normal puisque le sang afflue à la tête mais rien de, rien de problématique c'est une simple question d'habitude rotation alors là ce qui était surprenant c'est en rotation les craquements qu'on entend quand on fait la rotation en étant debout ou assis on ne l'entend plus on a l'impression que tout baigne dans l'huile c'est absolument fabuleux on n'entend rien, c'est le silence. Le silence des articulations. Voilà, on fait le mouvement tout doucement. Hein, au Il n'y a pas de pas de pression. On n'est pas pressé. Et on tourne bien les yeux en même temps pour faire travailler les petits muscles sous-occipitaux hein, qui euh, travaillent en même temps que les yeux. Voilà, voilà. on va pouvoir tranquillement revenir donc on s'accroche on peut s'accrocher n'importe où en fait voilà on tire tout doucement alors éviter d'aller vite ça sert à rien de se précipiter on a tout son temps et là on vraiment tout de suite on sent la pression qui revient c'est étonnant voilà et c'est terminé alors simplement je voulais vous montrer que on peut aussi pour ceux qui ont qui ont peur de de, de tomber lorsqu'ils remontent on a une ceinture de sécurité. Cette ceinture de sécurité permet... Alors vous voyez, il faut bien la serrer parce que je vous montrais, vous voyez là, elle a lâché parce qu'elle était mal enclenchée. Donc il faut bien l'enclencher. Donc il faut bien mettre comme, comme une ceinture de sécurité de voiture. Bien l'enclencher. Et on va reprendre et vous allez voir à quoi ça sert. Voilà, vous êtes retenu. Donc, euh, vous y allez en toute quiétude. Voilà. Voilà, ça, c'était donc la première manière d'utiliser cet appareil polyvalent. Alors maintenant, on va maintenant utiliser la, la, la chaise romaine, mais le mieux, c'est de la mettre, mettre telle que le fabricant le préconise, c'est-à-dire... On va inverser le plateau, on utilise la clé de fixation des pieds et on va la mettre pour bloquer la fixation au niveau de, du bas, au niveau de la tête. Donc vous avez, voilà, le plateau est vertical, ça va vous servir d'appui au niveau du dos. Vous allez poser les coudes sur les plateaux qui sont bien rembourrés, donc c'est très confortable et vous allez pouvoir, si vous le voulez, faire des mouvements abdominaux, décompression, le travail des psoas. Alors là, il faut déjà être un petit peu habitué pour faire ce mouvement-là. Hein? Donc, garder les reins bien collés. Voilà. On peut faire un genou à la fois. Il n'y a rien de plus simple. Hein? Voilà. Surtout, ce qu'il faut, c'est bien pousser les épaules vers le bas, ne pas laisser les épaules remonter, mais au contraire, bien les baisser. Voilà. Pour voilà, libérez la, ce qu'on appelle la première côte, et vous refaites le mouvement, voilà, plusieurs fois, vous pouvez balancer à droite et à gauche, c'est très agréable aussi, voilà, maintenant, donc, on va se suspendre par, avec la barre de décompression qui est située en haut, donc, ça vous évite d'avoir plusieurs appareils, vous avez également la barre de décompression, donc, vous utilisez la barre qui est située de chaque côté de l'appareil la, de, de de prise de pied. Voilà, donc euh, ce qui vous permet d'étirer vos épaules, les muscles qui ont tendance à se rétracter au niveau des épaules, mais là il faut y aller très très doucement, parce que si euh, vous allez trop vite, vous risquez de faire des ruptures, donc si vous êtes à 45 degrés, ne vous suspendez pas comme ça brutalement, allez-y tout doucement, toujours gardez l'appui au niveau des pieds, vous avez une autre possibilité qui consiste à se mettre de face, vous attrapez là-bas, vous gardez toujours bien le contact au sol, bien sûr, toujours bien le contact au sol, hein, je répète, et vous pliez les genoux, toujours le contact au sol, et petit à petit, vous allez pouvoir en pliant les genoux, donc en plus ça vous fait travailler les cuisses, c'est un très bon exercice pour les quadriceps, et vous allez petit à petit, voilà, vous étirez jusqu'à arriver à une amplitude maximum, qu'il qu vous suffira de pratiquer une fois par jour pour vous entretenir et empêcher vos épaules de se déformer et de vieillir. Donc vous voyez, tout est dans l'entraînement quotidien. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant un petit exercice de gainage qui est très simple. Euh, le gainage, c'est euh, un travail statique qui est très très intéressant. Donc vous voyez, là je le fais en mettant les mains sur les appuis de, de la chaise romaine. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Ensuite, on étire. Je n'ai pas les jambes complètement tendues, mais ce n'est pas un problème. Vous y allez toujours en douceur. Hein. Vous allez petit à petit vous étendre. Il ne faut pas forcer. Dans tous les cas, il ne faut pas forcer. Alors, c'est un peu plus facile que face au mur. Je vous montrerai celui au face au mur. Lorsque si vous êtes face au mur, vous voyez, ça étire aussi les mains, les poignets. Donc, je vous montre ce que ça fait, là, ici, vous voyez Voilà, c'est la même chose. Là, les jambes ne sont pas vraiment bien tendues, mais euh, j'insistais pour les mains. Vous pouvez le faire d'une manière beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus radicale, en étendant au maximum euh, vos cuisses. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre exercice, un exercice de suspension par les épaules, dont vous utilisez les poignets Voilà. Là, vous faites travailler les pectoraux, vous faites travailler les grands dorsaux les abaisseurs des épaules. Voilà. Rien de plus facile. Mais il faut déjà un petit peu d'entraînement pour y arriver. Surtout si vous, faites, euh, si vous êtes un peu en surpoids. Donc allez-y doucement, ne forcez jamais. Et maintenant, je vais vous montrer un une technique de gainage, de gainage facile. Hein, je vais dire, c'est le gainage pour les non-sportifs. Vous voyez, au lieu de vous mettre à plat ventre et puis... Euh, euh, vous voyez, d'être euh, au sol, et eh bien vous faites ça en position semi-debout. Donc je vous montre une autre manière de faire. Alors, vous allez voir, c'est vraiment pas... Pour... Alors en plus, si vous voulez, l'intérêt, c'est que vous pouvez étirer les fascias euh, des mollets. Hein, donc vous gardez dans ces cas-là les pieds bien à plat au sol. Et quand vous utilisez, voilà, quand vous mettez en position de gainage, non seulement vous faites travailler les abdominaux et les muscles lombaires, mais en plus vous étirez les muscles de l'arrière du mollet et de l'arrière de la cuisse. Hein. Voilà, donc ça c'est un, un moment très intéressant, non seulement pour la colonne, mais également pour les pieds et les chevilles. Voilà, et surtout, vous, vous faites, ça fait partie des abdominaux intelligents et sans risque. Donc dans ces cas-là, eh vous serrez également le périnée, ça vous fait un exercice complet, vous faites travailler les abdominaux, vous faites travailler le diaphragme et vous faites travailler le diaphragme pelvien. Voilà, donc on va remettre la, la table dans sa position normale. Alors faites très attention qu'il n'y ait pas d'enfants ni de personnes autour de vous, parce que vous voyez, lorsque vous changez de position, euh, ceci, euh, si vous heurtez quelqu'un, ça peut faire très très mal. Donc soyez prudents et surtout, euh, travaillez en étant isolé, hein. euh, Sauf si euh, vous êtes un peu handicapé, ou si c'est pour le début, euh, ayez à côté de vous quelqu'un d'expérimenté et qui connaît déjà l'usage de la machine. Hein. Sinon, euh, euh, abstenez-vous, euh, faites-vous initier par quelqu'un qui connaît déjà la méthode. Voilà, alors au niveau euh, du réglage, eh bien, vous voyez, vous avez ces gradués donc vous mettez votre taille, et ça vous permet d'avoir le centre de gravité au niveau de la troisième vertèbre lombaire, euh, ce qui vous permet de basculer facilement simplement en levant les bras. Voilà, d'accord alors, au niveau du, des pieds, il y a vraiment une ergonomie très intéressante. Euh, vous ne fatiguez pas, ça ne vous arrache pas les chevilles. Bon, par contre, les contre-indications, ben, si vous avez des, des prothèses euh, au niveau, <rire> au niveau des, des genoux, des hanches, et bien sûr, c'est contre Alors, je vous remonte la position, comment euh, s'installer. Alors, pour aller euh, euh, mettre le cliquet en bas, euh, donc, euh, vous pliez les genoux pour ne pas fatiguer les lombaires. Voilà, et vous tapez, voilà, pour enclencher le système de blocage. Voilà, ensuite, eh bien, vous pouvez commencer tranquillement. Voilà, vous, vous allongez. C'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, avec cette table antigravité multifonction. Vous voyez, ça m'a pris 10 minutes, donc pendant toutes mes vacances, je l'ai fait une, une fois, deux fois, trois fois par jour. Et je suis arrivé en vacances avec des douleurs euh, lombaires importantes du fait que de par mon travail je soulève des patients euh, obèses ou des personnes handicapées et mes pauvres disques malheureusement usés en ont pris un coup donc j'ai profité de mes vacances pour essayer de régénérer mes disques et je peux vous assurer que le changement est radical, je n'ai plus mal la nuit, je n'ai plus mal le jour, je me tiens beaucoup plus droit. Et surtout, eh bien, euh, je vais pouvoir redémarrer le travail euh, auprès de mes patients dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, euh, si vous voulez faire un bon investissement, eh bien, vous achetez, vous achetez cette table ou une autre. Hein, je n'ai aucun, aucun intérêt dans, dans cette... Dans cette euh, chez ce fournisseur mais j'ai bien étudié la question et celle-ci permet de rendre de nombreux services en plus et ça je ne l'ai pas dit elle est pliante donc elle est facile à remiser donc ça ne vous prend même pas un demi mètre carré alors pour terminer je voudrais vous dire que ce système peut être utilisé par des personnes non sportives Hein, bien sûr, il faut y aller progressivement, il faut y aller doucement. Et tout d'abord, demandez l'avis à votre médecin pour savoir s'il y a une contre-indication. Si vous avez un problème cardiovasculaire, si vous avez un problème cérébral, euh, si votre poids ne permet pas euh, ce genre d'exercice, vous devez avoir l'accord de votre médecin. Ensuite, vous n'avez qu'à lui faire voir cette, euh, cette vidéo. Hein, et, et vous pourrez lui dire, voilà ce monsieur là qui a 77 ans, voilà ce qu'il fait et donc euh, est-ce que moi je peux le faire aussi et dans quelles conditions et quelles sont les limites à, à observer alors ce que je veux vous dire c'est que si vous avez de réels problèmes au niveau lombaire et, et sciatique alors, si vous, que vous soyez sportif ou non sportif euh, j'ai une méthode qui a été mise spécialement au point pour vous Hein, qui s'appelle la méthode euh, contre les lombalgies et la sciatique chronique, euh, qui est réalisée entièrement en vidéo et qui est à votre disposition euh, sur euh, ma chaîne de formation euh, Learnibox. Euh, vous avez un lien en dessous, vous avez un lien en fin de cette vidéo et vous avez aussi un lien au dessus, là sur le, au niveau d'une fiche qui vous amène directement sur le lien pour voir le programme. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, et surtout qu'elle a démystifié la suspension par les pieds, qui faisait peur à beaucoup de personnes, hein, donc j'ai beaucoup de, de courriers, euh, d'internautes de, de, qui m'ont interpellé à ce sujet, donc soyez rassurés, tout le monde peut le faire, avec bien sûr des précautions, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention, à très bientôt pour une autre vidéo.